Dans cette vidéo, on va parler de dépenses. Aujourd'hui, je vais te présenter les deux types de dépenses qui te coûtent le plus d'argent au quotidien. Si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On a pour challenge également de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu souhaites apprendre de l'immobilier, de l'indépendance de financière, de l'intelligence financière, développer ton mindset, sache que tu es au bon endroit. Abonne-toi à cette chaîne, like, commente, partage. A chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caractéristique. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à t'abonner dès à présent. Alors, dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus dans mon penthouse à Montpellier. Donc, je suis là pour quelques mois avant de retourner ben, au Québec. Je vais d'abord passer par le Cameroun, euh, potentiellement la Côte d'Ivoire et également la Floride. Donc, je t'invite également à me suivre sur Instagram pour voir un peu où je me situe et ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur et investisseur. Ok Donc, dans cette vidéo, on va parler de deux types de dépenses. Pourquoi je fais cette vidéo C'est parce que j'ai organisé un événement tout récemment avec ben, plusieurs chefs d'entreprise et salariés également. Donc, comme tu le sais, on organise des événements tous les mois concernant l'investissement immobilier. Donc, que tu sois travailleur autonome, salarié, entrepreneur, chef d'entreprise, ben, on traite de ça avec toi lors de ces événements-là dont tu trouveras le lien juste en dessous. Et j'ai demandé à ces personnes-là, ben, il y avait à peu près 200, 300 personnes, je leur ai demandé ben, aujourd'hui, selon vous, quelle est la plus grosse dépense Quelles sont vos plus grosses dépenses au quotidien et la plupart des personnes m'ont dit bah aujourd'hui je dépense surtout euh, pour mon logement pour l'électricité pour la voiture pour rembourser mes prêts euh, d'études les enfants la scolarité etc évidemment c'est de vraies dépenses tu vois c'est des dépenses qui ont qui représentent une part assez significative sur nos revenus ok comme là je te donne un exemple l'appartement dans lequel je suis donc c'est un penta si tu le vois ici, donc, on est au dernier étage. Là, rien que pour se loger ici, ça coûte à peu près 4000 000 euros par mois. Par mois, tu vois. Donc, c'est une très grosse dépense euh, voilà, qui représente quand même un montant assez significatif par rapport aux revenus mensuels. OK? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce qu'on oublie pas mal de choses, en fait. Et je veux un peu t'expliquer. Je vais commencer par la dépense la moins élevée. OK? On va prendre l'exemple de quelqu'un qui gagne 100 000 dollars ou euros l'année. OK? Cette personne-là, Va pour gagner son 100 000 dollars, cette personne va travailler, enfin va d'abord faire des études un certain nombre d'années. Donc elle va investir dans son éducation, elle va investir dans ses connaissances, elle va investir dans une école ou dans un parcours qui va lui permettre, du coup, d'acquérir des connaissances qui vont lui permettre d'être convoité sur le marché du travail. Donc de devenir peut-être ingénieur, de devenir analyste financier, de devenir comptable, de devenir chirurgien, de devenir infirmier, de devenir. Maçon, peu importe le domaine d'activité, tu vas avoir une valeur sur le marché dont tu vas percevoir du coup un revenu de par ton emploi. Ok Cette personne va gagner 100 000 par an. À ça, en fait, tu vas déduire en moyenne 30 à 40 d'impôt sur le revenu. Donc déjà, la première dépense que tu as, c'est l'impôt sur le revenu. Ok Si tu n'es pas au courant, c'est que à chaque dépense que tu fais, tu vas également être taxé sur les achats que tu fais. Parce que en France, par exemple, on a ce qu'on appelle la TVA. Québec, on a tout simplement les, la TVQ. Okay, donc tu as des taxes sur les produits que tu achètes, ça c'est la deuxième dépense, la troisième dépense c'est quoi? La troisième dépense c'est tout simplement bah, les taxes sur le foncier. c'est-à-dire aujourd'hui tu vas avoir de l'immobilier comme où je me trouve actuellement, ici le propriétaire par exemple il a des charges tous les ans pour détenir ce logement-là, demain tu vas acheter un terrain, demain tu vas acheter une maison, demain tu vas acheter une résidence principale, bah, tu vas payer des impôts foncés. Okay. Tu vas également payer des impôts sur le gain en capital Donc si demain, par exemple, bah, ta propriété prend une certaine valeur Et que tu revends ce bien-là Tu vas devoir payer de l'impôt sur le gain en capital Même à ta mort, malheureusement Tu vas payer également de l'impôt En tout cas, pas toi, mais ta descendance okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais le calcul de toutes ces taxes que je viens de t'énumérer En vrai, on est imposé à plus de 50% 52% très exactement donc, pour chaque euro que tu gagnes ou pour chaque dollar que tu gagnes, en réalité, il te reste à peu près la moitié, un peu moins de la moitié. Sans s'en rendre compte, on dépense plus de la moitié de l'argent qu'on gagne. Ça, c'est la première grosse dépense. Quelle est la deuxième grosse dépense? Et d'où m'est venue en fait cette analyse, c'est... C'est une discussion que j'ai eue avec un de mes coachs, notamment aux états unis auprès de qui j'apprends tout ce qui est public speaking et un peu même de la façon de gérer son argent, la façon d'investir son argent. Donc, il a de très bons principes, notamment comment investir son argent et comment également gagner davantage de temps. Je te ferai une vidéo un peu plus détaillée par rapport à ces sujets-là. C'est quelqu'un avec qui je travaille maintenant depuis quelques mois et avec qui ben, on a quand même eu de, de très gros résultats. En termes notamment d'une nouvelle activité de marketing qu'on a lancé il y a de cela quelques mois. Donc tu as dû voir mon trophée dans l'une de, de mes dernières vidéos. Il m'a posé cette question, il m'a dit Florian, imagine tu n'avais pas suivi cet accompagnement avec nous. Quelle aurait été la plus grosse dépense? Et je n'ai pas su répondre en fait. Il m'a dit mais regarde, prends l'exemple de quelqu'un qui gagne 100 000 dollars. Okay. Bon en fait mon objectif c'était 1 million. Donc cette activité nous a permis en tout cas de générer à peu près 1 million Grâce à ses conseils, grâce à son accompagnement. Un peu comme la personne qui veut générer un million en immobilier. On va prendre le même exemple. Mais par rapport à quelqu'un qui veut faire un million d'acquisition, un million de patrimoine immobilier. Ce qui est tout à fait possible aujourd'hui avec le marché actuel au Québec. Je regarde juste les prix des maisons. Et je, je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes qui me disaient, qui m'envoyaient des messages, qui m'envoyaient des mails ou qui faisaient des commentaires sur mes différents postes en disant l'immobilier va baisser, etc. Je pars d'un principe. Hein. L'immobilier... C'est la loi de l'offre et la demande. Et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. Il y a de moins en moins de logements. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent se loger. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour comprendre ça. C'est que les prix vont monter en fait. Regarde comment c'est compliqué de trouver un logement. Regarde comment c'est compliqué de trouver euh, un, un, un appartement à acheter, un immeuble à acheter, un logement où habiter, un logement à louer. Il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. Si vous voulez attendre avant d'investir en immobilier, attendez. Mais sachez qu'au moment où je vous parle, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, si vous devez passer à l'action, c'est dès maintenant. Donc, il m'a dit ça. Il m'a dit, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut faire 1 million. Donc, moi, je te dis l'exemple de quelqu'un qui veut faire 1 million en immobilier. Okay. À ça, tu vas déduire. Donc, je fais 1 million moins 100 000 de revenus. On est à combien? On est à 900 dollars. D'ailleurs, on n'est même pas à 900 000 On est à plus parce que ben, cette personne est imposée à 50%. Mais on va rester sur 100 000 900 000 À ça, tu viens, tu peux déduire le montant. Ben, moi, l'accompagnement que j'ai fait avec lui, c'est à peu près 20 000 Donc, à ça, tu déduis 20 000 Donc, on est à 880 000 OK. Donc, il reste 880 000 Et en réalité, ce résultat, c'est quoi ce résultat, c'est tout simplement la plus grosse dépense que j'aurais eu si je n'étais pas passé à l'action en travaillant avec lui. C'est-à-dire, c'est que ça m'aurait coûté 880 000 dollars si je n'étais pas passé à l'action, si je n'avais pas pris les devants d'aller chercher les connaissances qui m'ont permis du coup d'avoir ce type de résultat. Et c'est la même chose pour toutes les personnes, par exemple, qui n'ont pas investi en immobilier. Les personnes aujourd'hui qui ont investi en immobilier, je pense notamment à Jean, qui a travaillé, Jean et sa femme, que je salue d'ailleurs, je sais que vous regardez mes vidéos, Salut aux enfants également. Ben, en seulement six mois, ils ont généré un million de patrimoine immobilier. Ils ont investi pour un accompagnement de 10 à 15 000 dollars avec nous, tu vois. Donc réellement, s'ils n'étaient pas passés à l'action, la plus grosse dépense qu'ils auraient eue, serait aurait été de l'ordre de 880 000 dollars, plus ou moins 890 000 dollars, 880 000 dollars. Ça, ça aurait été la plus grosse dépense. Qu'est-ce que je vais te dire à travers cette vidéo C'est que l'ignorance coûte cher. L'ignorance coûte extrêmement d'argent, mais tu ne t'en rends pas compte. Parce que ce n'est pas juste le fait de sortir de l'argent qui compte. Il faut également voir l'argent que tu ne gagnes pas du fait de ne pas passer à l'action. En fait, ça, c'est un coût. C'est un coût. C'est un coût que tu ne vois pas maintenant. Okay, c'est un coût que tu ne ressens pas maintenant. Mais à un moment donné, tu vas le ressentir. À un moment donné, tu vas le ressentir parce qu'on va se dire les choses vraies. C'est qu'aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ben, c'est de plus en plus compliqué d'assurer une certaine sécurité financière. C'est de plus en plus compliqué d'avoir une nouvelle source de revenus. C'est de plus en plus compliqué même de compter uniquement sur son emploi. Tu vois, parce qu'on ne sait pas de quoi demain il fait. La pandémie, je pense que ça a secoué pas mal entre nous, moi y compris. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ben, faut trouver des solutions alternatives en fait. Et c'est lorsque les choses vont mal qu'on se rend compte en fait qu'on aurait dû faire les choses autrement. Et c'est lorsque les choses vont mal ou lorsque les choses sont un peu instables qu'on commence à subir cette dépense-là. Quelle ignorance Parce que demain, je te pose une question c'est que si demain tu as une perte de revenus, au moment où tu auras cette perte de revenus, bah, si tu as une perte de revenus, c'est-à-dire ton revenu principal qui est ton salaire, au moment où tu vas perdre ton revenu, au moment où tu vas perdre ton emploi par exemple, ou au moment où tu vas peut-être être invalide ou avoir un problème personnel qui compromet ta source principale de revenus, là tu vas te dire ah mince, peut-être j'aurais dû faire autrement. Si j'avais su, j'aurais peut-être dû me constituer une nouvelle source de revenus, un autre capital, en tout cas une alternative par rapport à ma source de revenus principale. C'est là que la dépense commence parce que là tu vas commencer ben, à subir en fait, à subir cette dépense-là qui se manifeste par le coût de l'inaction. Qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui ne pas investir en immobilier? Donc tu vois, moi dans ce... à travers cette vidéo, je t'invite à voir les choses à l'inverse en fait. Non pas ce que tu dépenses au quotidien, mais plutôt ce que ça peut te coûter de ne pas passer à l'action. Parce que tôt ou tard, on ne va pas se mentir, tôt ou tard, ça te rattrape. Moi, je te donne un exemple, je te donne un exemple concret, c'est aujourd'hui, on a beaucoup de couples, donc de, de mères de famille, de pères de famille, de couples, âgés aux environs de 45-50 ans, qui se réveillent enfin. Parce que quand, lorsque tu arrives à 45-50 ans, tu te poses des vraies questions en mode, merde, il ne me reste plus que 10-15 ans, 20 ans de, à travailler, je n'ai rien foutu. Les enfants sont en train de grandir, ceci, cela. Là, tu commences à te poser des questions en te disant, ah mince, j'aurais dû commencer plus tôt. Bon, bien évidemment, il n'est jamais trop tard. On a pas mal de personnes de, de cet âge-là qui ont travaillé avec nous et qui ont pu, entre guillemets, rattraper le temps, tu vois, par de nombreuses acquisitions, etc. Mais tu vois, c'est arrivé à cet âge-là que la grosse dépense a commencé à se faire, en fait. C'est arrivé à cet âge-là que la grosse dépense a commencé à se faire. Est-ce que je vais te dire à travers cette vidéo, qui est un peu alarmante, oui, mais on va se dire les choses vraies. C'est qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. À travers cette vidéo, je vais te dire qu'à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu mettes en place des choses qui vont pouvoir te sécuriser davantage. Aujourd'hui, moi, je suis en sécurité. Tu vois. Je suis en sécurité, c'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit, qu'il y ait une guerre, qu'il y ait une pandémie, voilà, j'ai quand même pu constituer à mon humble niveau... Un petit patrimoine immobilier qui me permet d'être en sécurité financièrement qui me permet d'être libre dans ma tête de me dire que voilà j'ai pas besoin de stresser par rapport à ci ou ça oui il y a des stress au quotidien oui il y a des problèmes au quotidien etc mais ça c'est un gros problème cette grosse dépense là quelle ignorance tu peux la combler dès à présent tu peux l'éviter dès à présent c'est la raison pour laquelle je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Tu vas avoir le lien d'accès à l'un de nos événements qu'on organise tous les mois. C'est des défis sur plusieurs jours. On t'apprend comment investir en immobilier. On t'apprend à faire comme Jean et Nadej qui ont pu faire une acquisition de près d'un million en seulement quelques mois en ayant seulement investi 15 000 dollars. Zoom. Et voilà. Vu la demande, c'est des programmes qui commencent à avoir une certaine popularité, une certaine cote. Comme dans tout, hein, la loi de l'offre, la demande. Donc, je, ce n'est pas garanti que au moment où je tourne cette vidéo, qui reste encore des places et que même nos programmes d'accompagnement soient encore à ces prix-là. Tu as le lien juste en dessous. L'atelier, est gratuit et en toute transparence, à la fin de cet atelier, tu te verras proposer une offre pour voir si on peut travailler avec toi ou pas. On sélectionne les personnes avec qui on travaille. Donc, on s'attend à ce que bah, tu sois sérieux, que tu sois bah, motivé surtout. Parce que si tu n'es pas motivé, ce n'est pas nous qui allons faire le travail à ta place. Donc, c'était Farant de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Partage cette vidéo, like-la, abonne-toi. On se retrouve très prochainement. A très bientôt. Ciao.